Bonjour, bonsoir, mon nom c'est Antoinette Soumarou, je suis mère de, de trois enfants, je suis mariée. Donc ce qui m'est là, je vais vous expliquer un peu. Et puis vous allez me sucer beaucoup parce que mon français là ce n'est pas trop bon, je me débrouille seulement. Donc mon mari sortait avec une fille, la fille s'appelle Christine Koulim. Elle faisait l'université à Kindia. Donc moi aussi j'étais logé à l'air. donc mon mari quittait l'air pour partir à Kindia derrière la fille. Lorsque mon mari va là-bas, la fille elle prend le téléphone de mon mari, elle écrit les messages, elle m'envoie. Des fois elle m'incite, elle m'envoie. Des fois elle publie les photos de mon mari. Ils sont, restés, ils sont restés dedans. Moi je ne savais pas, mon mari elle a pris la fille, elle a à Sigri, l'a à Sigrid la logé là-bas. Lorsqu'elle a logé là-bas, la fille, elle a tombé enceinte. Moi, je ne savais pas, je ne connais même pas la fille, rien. Mais un jour, la fille, elle s'est déplacée de Zikri jusqu'à Lero, plus de 140 kilos, pour venir à ma recherche. Lorsqu'elle est venue à Sigri, lorsqu'elle est venue à Lero, elle m'a vu. Mais moi, je ne la connais pas. Elle a fait trois jours là-bas, en train de me guetter. Quatrième jour, un dimanche à partir de 20h, j'étais couché maintenant. La fille, elle est venue, elle a demandé ma petite sœur, une petite de 8 ans seulement. Elle dit Où est ta sœur Où est ta grand-sœur Elle aussi dit que ma sœur, elle est couchée. Maintenant, elle dit à ma sœur Va l'appeler. Donc la petite, elle est venue m'appeler. Je suis sortie, mais je voulais me lever seulement. Elle aussi, elle a dépassé la, la, la, ma chair, elle est rentrée dans ma chambre. Donc, directement, elle a jeté l'acide sur mon visage. Maintenant, moi aussi, je l'ai attrapé. Lorsque je l'ai mon bébé était avec moi, mon bébé est tombé en terre. Elle aussi, elle a eu l'acide sur son dos. Un bébé de 6 mois. Maintenant, on s'est battu là-bas. Elle avait une couteau. Lorsque je l'ai attrapé, j'ai attrapé le couteau. Donc, on s'est battu là-bas jusqu'à nous sommes sortis au duo. Donc Lorsque nous sommes sortis, elle a fui. Le matin, maintenant, les gens ont l'attrapé, on l'a à Sigri. Moi, ça trouvait maintenant que je suis parti à Conakry pour mon traitement. Lorsque je suis parti à Conakry, les docteurs m'ont envoyé, ils ont dit à mes parents que, sauf que je vais partir en Tunisie. Lorsque je suis parti en Tunisie, ils ont fait les opérations. Mais il y a une opération là-bas. C'est ce que les docteurs ont dit que si on fait ça, tu vas, tu vas retrouver ta vision. Mais il n'y avait pas moyen pour ça. Donc, on, ils ont fait les opérations seulement. Moi, aussi, je me suis retourné en Guinée. Lorsque je suis venu nouvellement, je me débrouillais un peu, je voyais un peu. Je peux me déplacer un peu. Maintenant, l'air là, tout s'est diminué Donc, moi, lorsque je suis venu, je suis parti à la 10 je me suis présenté. Lorsque je suis parti, les procureur m'a dit à, ah, viens tel jour, on va faire un jugement. Lorsque je suis parti, maintenant, euh, le procureur m'a dit à, ah, euh, le ministre de la justice, elle a libéré Christine Koulem. J'ai dit ah pourquoi elle a libéré J'ai dit ah, c'est plus fort que nous. Nous on peut pas, nous on peut pas expliquer ça. Donc. Il a libéré la fille comme ça. La fille, elle est là, elle est, elle est portée disparue. On ne la voit pas. Donc moi aussi, je suis parti à Conakry pour que on va voir le gouvernement pour m'aider. Mais on a tout fait. On n'a pas eu la solution. Donc, je me suis retourné sur, au village comme ça. Donc, ce qui m'est arrivé là, c'est ça. Et je demande à l'aisance de bonne volonté de m'aider.